Bonjour tout le monde, et joyeuse Pâques! Aujourd'hui, ma famille se joint aux chrétiens du Canada et du monde pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, Pâques est le temps le plus important de l'année. C'est le moment de réfléchir aux valeurs de sacrifice et d'espoir. C'est aussi le moment de pardonner les autres et de penser au renouveau. Et cette année, après deux années difficiles de COVID-19, cette fête sera particulière. Elle le sera parce que beaucoup d'entre nous vont se réunir à nouveau pour aller à l'église en personne, organiser une chasse au coco pour les enfants et partager de bons repas avec famille et amis. Et en réfléchissant au message de compassion de Jésus, beaucoup d'entre nous se demandent ce qu'on peut faire de plus pour propager la bienveillance et faire de notre monde un endroit meilleur. Alors, en cette fête de Pâques, Exprimons notre gratitude pour toutes les bonnes choses que la vie nous offre et renouvelons notre engagement à être là les uns pour les autres. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons de très joyeuses Pâques à tous ceux qui célèbrent cette fête.